Dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire une incrustation dans Camtasia. Si vous utilisez un fond vert pour vous incruster dans un décor ou bien que vous voulez incruster un objet sur fond vert, importez votre élément vidéo dans votre chutier, glissez-le sur la timeline, allez ensuite dans l'onglet Effets visuels et glissez Suppression de couleur sur le média. Jusque-là, votre vidéo est toujours sur fond vert. Rien à changé. Pour appliquer l'effet, cliquez sur Afficher les effets sur votre média. Suppression de couleur. Cliquez donc sur la couleur sélectionner la pipette et cliquer sur le vert. Pour vous montrer comment ça rend, je vais importer une image dans le chutier pour mettre un arrière-plan à cet avion. Je vais donc disposer le média sur la piste du dessous du média du fond vert. Je l'agrandis pour que ça prenne tout l'écran. Voilà. Sachez aussi qu'en utilisant votre fond vert, faites attention qu'il n'y ait pas de pliure, tache ou ombre, ce qui pourrait dégrader l'incrustation. Une fois donc la couleur sélectionnée sur le média, vous restez sur le volet de droite et vous allez pouvoir régler les paramètres du dessous nécessaire, donc par exemple la tolérance, l'adoucissement, la teinte et les franges. Et voilà, mon avion est parfaitement incrusté dans son décor. En espérant vous avoir aidé, nous nous retrouverons dans la suite des tutos pour vous montrer comment faire une capture d'écran vidéo dans Camtasia.